Petit retour d'utilisation des deux formations de Tony euh, Faites entrer de, euh, de la magie dans ta vie et euh, confiance en toi 2.0, je crois. Ouais, un truc comme ça. Enfin, le titre, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le contenu et ce que ça m'a apporté. Euh, donc, en gros, ces deux formations euh, m'ont été très bénéfiques. Bien que j'étais euh, déjà éveillée, euh, le contenu euh, m'a permis de valider des choses que j'avais déjà survolées. Euh, ce que j'ai apprécié surtout dans ces formations, c'est la diversité des supports de formation, le fait qu'on ait à la fois de la vidéo, à la fois du texte et de l'audio. Euh, en fonction du moment ou d'état d'esprit justement du moment, il y a des supports qui vont nous parler davantage, Donc ça c'est ce que j'ai apprécié. Et au-delà du contenu, euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé dans cette formation, bah, c'est euh, simplement euh, l'état d'esprit en fait euh, de Tony qui transpire dans ces formations et qui nous aide à atteindre euh, bah, cet état d'esprit euh, positif, euh, d'ouverture, bah, de magie. Euh, voilà, il est, il est le bon exemple et il donne envie de le suivre et donc j'ai suivi avec grand plaisir euh, ces, ces deux formations, donc je vous les recommande.